Je vais vous proposer un petit jeu. Je vais raconter une histoire et vous devrez trouver quel sous-titre est le bon. Disa, ou la Ich war in Berlin. Es gab Straßenkünstler und eine Polizist hat mitgetanzt. Alors, vous avez trouvé quel est le bon Voici la réponse, mais les deux histoires sont vraies.